j'espère que vous allez bien c'est midi alors à ceux que, qui n'ont pas vu ma vidéo ou qui n'ont pas lu mes petits mots encore une fois bonne année alors cette année 2022 démarre sur les chapeaux de roue hein, avec notre cher caligula qui se lance dans la provocation encore plus que d'habitude je n'ai donc pas pu résister à l'envie de vous faire un tirage sur ce qu'il a dit euh, ce qu'il a dit c'est quand hier je crois hein, sur l'envie de vouloir emmerder jusqu'au bout les non vax hein, voilà bon ben on va voir pourquoi est-ce qu'il a dit ça, euh, ce que ça va entraîner. Euh, bon, voilà, s'il y a éventuellement quelque chose de caché derrière ces mots. Bon, donc l'année commence bien. Je vous dis cette année ça va être explosif, hein. Mais bon, c'est la dernière ligne droite, faut tenir bon, hein. Moi, je vois un pic, printemps-été, voilà, c'est dit, c'est dans mes prévisions astro. Et on commence déjà, encore une fois, à prendre euh, la dernière ligne droite. Avec les deux pics en vue. Bon, allez. Alors, Caligula. Les mots qu'il a dit. On va essayer de... Enfin, je vais essayer plutôt de me concentrer sur, euh, sur euh, ce qu'il a dit, voilà. Alors, les enfants et les sacrifices. Ok. Alors, ça fait quand même penser aux, aux 5-11 ans, ça. Hein, Ou éventuellement... Euh, oui, enfin bon, les, les ados quoi, les enfants, les ados, ça ressort. Alors, on va quand même essayer de rester sur ce qu'il a en tête. Ok, je crois que je l'ai. Alors, les mots qu'il a dit. Alors, ce qui sort, hein. j'essaie vraiment de me mettre sur ce qu'il avait en tête quand il a dit ces mots-là. On va faire un tirage comme ça. Je vais essayer de descendre les cartes pour que vous voyez bien. Sinon, il y en a encore qui vont râler. <rire> bon, bah vous avez raison de râler de temps en temps quand je fais des bêtises. Hein. Ça, c'est normal. Alors, les gens qui crient ou les enfants, le nom, hein, la fameuse idéologie. Le tribunal. OK. Les moutons, la montre. La clé dans la serrure. Bon. D'accord, d'accord. Bon, alors, il sait très bien qu'il va être jugé. Attendez, hop, on va faire comme ça, pardon. Voilà, bon, il sait très bien que euh, euh, qu'il va être jugé, euh, qu'il va être critiqué, voilà, il le sait très très bien. Mais j'ai l'impression que c'est fait exprès. Pourquoi Il y a l'édition de, de manipulation encore, hein. vous voyez, il y a encore les moutons là, mais ça c'est la manipulation. Alors, en fait, il y a deux choses. Pour moi, il y a d'abord faire peur aux gens, pour faire rentrer les récalcitrants ici dans l'enclos, hein, à cause du temps. Il sait que bientôt, il faudra rentrer à la maison. Ça, c'est lui. Hein. Alors, quand je dis rentrer à la maison, c'est ça veut dire la fin de son mandat. Hein. On est d'accord. Hein. Bon, Après, il pourra rentrer dans quelle maison il veut, la maison européenne, enfin bref, du moment qu'il dégage. Et il va le faire. Donc, euh, pour finir sa tâche et rentrer chez lui. Bon, donc il a encore une mission à faire. Et sa mission, c'est encore de se dépêcher de faire rentrer, encore une fois, les derniers moutons dans l'enclos. Parce que le temps presse. Et que là, en face, il y a le nom qui lui dit, euh, bah mon gars, euh, dépêche-toi parce que t'as pas fait ta mission. Bon. Donc, euh, je dirais que dans un premier but, c'est vraiment de mettre la pression, encore une fois, sur les petits moutons blancs. Qui vont se dépêcher de prendre peur. Alors. Est-ce qu'il y a autre chose qui est cachée derrière Donc, on va refaire un, un second jeu. Hein, J'essaie de vous le faire euh, petit à petit. Donc, ça, c'est déjà la première... Euh, euh, comment dire La première intention. Faire peur aux gens. En disant, euh, attention, parce que là, euh, vous... Euh, sinon, euh, je vais être encore pire. Bon, on va voir s'il y a autre chose encore. On la coupe. Bon, on la laisse de côté. On va regarder. Est-ce qu'il y a encore autre chose Vous savez, tout, tout, est, euh, tout est pesé, calculé avec cet homme-là, hein. Donc, euh, s'il a dit ça, à mon avis, c'est pour une bonne raison. Il y en a une qu'on a trouvée qui est assez évidente, c'est vrai. Mais elle est ressortie, mais ça, c'est bien. Il hein, faut aussi que ça sorte dans les cartes. Bon, on va faire on va faire comme ça. On va faire en, en cinq cartes. Alors, est-ce qu'il y a une autre intention Ouais, ouais. Ah, ah, ah, Ok, ok, ok. Ouais. Il a nettement envie de choquer les gens, hein. ça c'est sûr. Mais ça on l'a déjà vu en premier, il veut faire peur d'un côté, et de l'autre côté, il veut choquer les gens. Alors, pourquoi j'ai le policier au milieu On va re remettre une carte sur chaque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le temps presse. J'avais la montre au milieu, j'ai la tortue en face, il y a les questions de temps. Là, euh, il est prêt à passer aux grands mots, aux les grands remèdes, comme on dit, aux grands moyens, pour euh, finir son agenda. Bon, ça c'est sûr. Ok, il y a là, bon, il va accélérer également la division entre les Français. C'est fait exprès. Hein. En fait, c'est très machiavélique. Par contre, pardon, excusez-moi, c'est très machiavélique ce qu'il a dit parce que je vois plusieurs intentions cachées moi derrière. La première que je viens de dire qui est évidente. La seconde, c'est d'accentuer encore une fois la division entre les gens, hein, de façon à monter les gens les uns contre les autres, en quelque sorte, euh, en disant, euh, bah, si on est encore dans ce euh, dans ce chaos, dans ces restrictions, c'est de la faute des non-vax. Non donc, c'est de votre faute. Donc, ça, c'est la deuxième intention. Je la vois ici. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un piège ici. On est bien dans les questions de, de politique euh, sanitaire. Il y a un piège. Et j'aimerais bien que euh, les cartes me le disent. Bon, il y a les questions encore d'aller prendre la dose, là. Hein. Bon, j'ai le jeu de haut. Donc là, j'ai pas le... Euh, la carte où il y a les trois, euh, comment dire, les, les, les trois doses. Enfin les... Pour moi, il y a une carte qui monte les trois doses. Hein. Je ne l'ai pas ici, parce que c'est le jeu de haut. Mais par contre, il y a bien la volonté de prendre quelque chose, hein. d'aller prendre quelque chose. Bon. Donc là, c'est définitivement pour euh, accentuer l'envie au récalcitrant d'aller chercher encore la, la, la, la troisième dose. Voilà. Oui, enfin, la troisième dose. Pour l'instant, ils ne sont pas encore à la quatrième, mais ça ne serait tardé. Alors, euh, et c'est vraiment, encore une fois, pareil, on, on réprimande pour mieux aller euh, hameçonner. Ouais, bon, donc il y a bien ça. Mais il y a aussi la police. Alors, il y a la police. On va regarder au milieu. Donc, c'est bien le policier qui fait peur. Hein. Ouais, vous voyez le, ce que je sors tout de suite, la prostituée. Donc, c'est encore malhonnête, tout ça, n'est-ce pas Donc là, on a la mère et les mesures. Bon, les mesures liberticides. Hein. Là, par contre, la mère et la prostituée de gendarme, c'est l'inverse. Hein. C'est la liberté euh, sous contrôle. Bon. Donc, en fait, on a déjà deux raisons. La première, c'est de faire peur aux gens. La seconde, c'est d'accentuer la division. Bon. Alors, est-ce qu'il y en a encore une troisième Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il ne veut pas pousser les gens à bout Alors, on va regarder. Parce que là, il fait de la provocation et il le sait très bien. Alors, est-ce qu'il veut euh, faire de la provocation Il sème des graines, je vous dis, hein, c'est un piège. Hein. Il sème des graines, effectivement. Euh, mais c'est, encore une fois, c'est euh, pour euh, piéger les gens. Euh, moi, je veux savoir. Alors, est-ce qu'il veut pousser les gens à ah, bout On va voir ce qui sort. On va faire le tirage en quatre. Hein. Le dos a l'air de bien vouloir sortir. On va faire. Hop. Alors, les mesures... Bon, de toute façon, il y a des mesures qui vont être prises, c'est sûr. On ira regarder après. Donc, toujours le piège, hein. le piège le gendarme, gendarmes, hein. c'est euh, clair et net. Ça veut, dire aussi que, ça veut dire aussi que ça, ça va entraîner derrière des mesures répressives. Bon, on va regarder un peu savoir ce que euh, si j'arrive à vous donner plus de détails sur ce que j'ai en tête ah toujours justement je les ai mélangés hein. bon les mesures toujours pour prendre la, la, la, la dose la troisième ouais donc ça c'est les foyers ça c'est pareil hein. c'est euh, on donne des directives ouais bon alors il y avait quelque chose que j'avais en tête qui n'est pas sorti. Donc, j'essaierai de voir si ça sort éventuellement avec d'autres jeux. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Hein. Je veux savoir si les cartes étaient d'accord. Pour l'instant, ça reste sur le fait que là, euh, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas trop comment il va faire, mais d'une façon ou d'une autre, il va faire en sorte que les gens soient plus contrôlés. Il y a la notion d'amende ici, quand même. Hein. La notion d'écrire des PV, là. Bon. Donc, euh il va falloir s'attendre dans les prochaines semaines à davantage de répression. Et ça, c'est vraiment les foyers, hein. les foyers, les foyers français qui vont être vraiment, vraiment sous le contrôle. Bon. Euh... bon, donc, on va regarder avec le, éventuellement le, le, le mythos. Est-ce qu'il est qu veut pousser les gens à bout Parce que moi, je me demande si ce n'est pas ça. Est-ce qu'il veut pousser les gens à bout ou est-ce que c'est simplement vraiment pour faire peur aux gens Alors, on va, on va essayer de rester sur la première question, puis j'irai demander à mon pendule. Est-ce qu'il veut pousser les gens au bout Alors, la soupe, justement. bon. Hein. La soupe. Euh, il y a eu une réunion à ce sujet-là avec d'autres personnes. Ici, donc il a des instructions à suivre. Il a reçu des instructions, hein. ça, c'est sûr. Il ne fait pas ça euh, comme ça au hasard euh, parce qu'il euh, est énervé ou quoi que ce soit. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah, euh, l'air à le laboratoire que nous sommes, n'est-ce pas le, le nouvel ordre avec l'œil au milieu, hein, et, et vraiment, euh, c'est ça. Là, ici, en face, euh, ma foi, les pauvres gens qui sont malades. Et la réussite. Ouais, donc il veut vraiment, vraiment euh, réussir. Euh, à faire en sorte que les gens soient de plus en plus malades du fait de l'expérimentation. là, Donc, il veut accélérer. Bon, Donc, c'est sûr. Il a dit ça d'abord et principalement pour accentuer et accélérer les histoires de tests que vous connaissez et pour rendre les gens davantage malades. Bon, OK. Et puis là, vous avez le nom derrière. Je vous dis, il a reçu des instructions. Hein. Donc, ça, c'est la réussite. Euh, alors, justement, est-ce que ça va se faire on va voir de quelle façon euh, est-ce que ça va se faire tout ça. Alors, la justice, ouais, donc ça va passer par une loi. Hein. Je ne sais pas exactement, euh, bon, il y a l'autre là, Gabi, là. <rire> je ne sais pas comment l'appeler. C'est un peu efféminé Gabi, c'est pour ça qu'en fait, c'est pas du tout sympathique ce petit surnom Gaby, c'est parce qu'il a l'air très efféminé, hein. donc je l'appelle Gabi. Bref, il a dit qu'il n'y aurait pas de 49.3, donc ça passera par une loi. Alors, ici, on a quoi On a une cité cachée. Ouais, donc ça, c'est le nom qui est caché. Hein. Cité fortifiée. D'accord. Ah, ben, on a les... Euh, comment on appelle ça les... Euh, euh, attendez, c'est euh, en Géorgie. Voilà. Les euh, Stones. Les Géorgie Stones. Vous savez ce que c'est, hein, je pense Est-ce que je vais vous le dire. Et là, alors là, c'est le passage à traverser. Ouais, pour aller d'un côté à l'autre. Bon, c'est le but à atteindre. Hein. C'est le but à atteindre. Et puis après, il pourra rentrer chez lui le, le, le, la, avec la couronne, là. Il aura fini. Donc, il est vraiment lui aussi dans la dernière ligne droite. Moi, je le vois comme ça. Hein. Ça, c'est Caligula. Vous hein. voyez Il se prend pas pour rien hein, avec la, la couronne sur la tête. Hein. Là, il a hâte d'en avoir fini et d'avoir traversé le pont. Bon. Mais son but, c'est vraiment de... C'est ça. C'est euh, de, de forcer les gens à la troisième dose. Bon. Alors, je reviens sur mes euh, euh, Georgia Stones. En fait, pourquoi euh, Georgia C'est parce que ces, ces pierres-là, elles sont en Géorgie, donc aux États-Unis. Et il y a les commandements euh, euh, qui ont été inscrits par le nouvel ordre. Enfin bref, le nom, comme je dis toujours. Et euh, dessus, c'est bah, marqué justement ce qu'ils doivent faire. C'est le plan. Le plan, vous irez regarder éventuellement sur Internet. Hein, si vous ne savez pas de quoi je parle. Hein. Bon. Donc, c'est ça. La réussite du plan. OK. Donc, il y a bien une loi qui va passer pour, pour faire avancer le plan. Et que pour lui, eh bien, que lui, il ait fini de traverser son pont, là. Le pont de la rivière Kouai, en fait, un petit peu. Hein, le pont de tous les dangers et qu'il puisse euh, s'en aller, quoi. Il a hâte d'en avoir fini. Hein, donc, c'est pour ça qu'il accélère. Alors, on va regarder. Puis après, on ira regarder un peu comment les gens vont réagir. Ça m'intéresse, cette histoire, quand même. Alors, ça, c'est intéressant. La comète. La comète. OK. Je ne sais pas trop comment l'interpréter, mais en tout cas, ça veut dire aussi que ce qu'il a dit, c'est important. Ici. Ouais. Donc ça des sauvages dans la savane. Ouais. Ok. Alors là, on a les questions d'armée. Ça, ça ça, renvoie un peu aux policiers que j'ai sortis juste avant. Hein. C'est les contrôles. Donc vraiment, attendons-nous, attendez-vous, parce que je ne suis pas en France, mais bon, ça va me tomber dessus aussi, n'est-ce pas euh, Attendez-vous à plus de contrôles. Mais quelque part... <rire> ça, c'est les non-vax qui, euh, voilà, qui flottent, euh, qui sont heureux, le hein, petit papillon là, qui regardent les méchants d'en haut. Ça ne les atteint pas. Bon, ben, les résistants, ils vont continuer à résister. Voilà. Et alors, ça, il y a un signe du ciel là. Je vous dis, hein, on est dans la dernière ligne droite. Il va falloir tenir. Bon, allez, on va regarder. La, la, la... Alors, les sauvages, je vous l'ai pas dit, hein, mais euh, à mon avis, c'est lui, euh, il nous considère comme des sauvages. Bon, voilà. Donc, on est moins que rien. Ok. Euh, ben moi, en fait, alors la troisième raison qui n'est pas sortie, hein, les, deuxièmes, les deux raisons, je vous les ai données. La troisième raison qui n'est pas sortie, je me demande si vous ne voulez pas provoquer justement une révolte. Parce que qui dit révolte dit euh, intervention de la police euh, et éventuellement de l'armée. Et là, ce serait la fameuse loi. Et là, si c'est ça, euh, c'est la fin des haricots. Bon, il ne faut surtout pas. Alors, euh, on va déjà demander avec le pendule si euh, la loi va passer. Hein D'accord Puisque là, ils sont en train de remettre ça sur le tapis, l'Assemblée nationale, qui a fait preuve d'un petit peu de courage pour une fois. Mais bon, euh, pff, je ne sais pas s'ils vont, euh, ils, vont quand même, euh, ils vont quand même faire preuve de courage une seconde fois. Donc, on va regarder. Alors, est-ce que la loi sur le pass va, euh, va se faire Voilà. Alors, je n'hésite pas bouger. Alors, est-ce que la loi sur le pass... Euh, bien que vous voyez quand même. Attendez, je vais me mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, ce pas facile. Bon, est-ce que la loi sur le pass va passer C'est le cas de le dire. Alors, donc je rappelle, hein, en haut et en bas, c'est non. Et euh, s'il tourne, c'est oui. Alors, est-ce que la loi sur le pass va finalement passer euh, sur le pass Vax hein, Est-ce qu'elle va, elle va passer en France Bon, pour l'instant, c'est non. On va attendre quand même un petit peu. Hein. Parce que oui, effectivement. Alors, est-ce que ça va quand même passer pour la seconde fois, on va dire, que ça va être remis sur le tapis Alors, est-ce que ça va passer ou pas Il hésite, hein Il y a de la résistance. Alors, je me mets que tu bouges un peu, pendule, parce que là, il faut que tu me dises oui ou non. Sinon, je ne vais pas pouvoir le répondre. Alors, attendez, je vais pousser un peu parce que le... le la caméra me gêne. Alors, est-ce que ça va se faire, cette histoire J'ai beaucoup d'hésitation. J'ai beaucoup d'hésitation. Bon, eh ben écoutez, c'est quand même un oui, mais alors avec euh, moult et hésitation. C'est. Euh, ouais, il tourne, mais euh, pff, il a du mal, quoi. Ah, voilà, ça, ça, ça, ça s'accentue maintenant. Ouais, mais bon, encore une fois, ça va être, ça va être très, très, euh, comment dire, très controversé, très débattu, voilà. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils vont trouver un moyen, quoi. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Bon. Je vais vous dire, en toute franchise, c'est peut-être pas si mal. Pourquoi Parce que c'est... Il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Donc, il faut qu'il pousse le bouchon très, très loin pour qu'enfin, il y ait euh, la libération. Hein. Ben, c'est partout, partout pareil, quoi. Il faut pousser les gens à bout pour qu'enfin, il y ait quelque chose qui arrive dans ce pays. Bon, alors... Euh, donc, on va regarder. Tiens, on va prendre... Euh, on va prendre Saga. Alors... Donc... Euh, ah, j'ai l'alliance qui est tombée. Tout va bien, tout va bien. On n'est pas tout seul. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Alors à ceux qui ont qu on eu la gentillesse de regarder mes prévisions astro, euh, moi je vois la libération au bout. Hein. Je vous le rappelle quand même. Hein, que oui, ça va être galère, c'est sûr. Mais bon. C'est pas grave. Si euh, tout doit bien se finir. Il vaut mieux que ça commence mal, que ça se finisse bien, plutôt que l'inverse, hein, je dois dire. Alors, on va revenir sur Caligula. Donc, la réaction des gens, je sais que je voulais regarder, en fait. Ok. Est-ce qu'il y en a qui vont se réveiller, finalement euh, Quoique, d'après le commentaire que, que j'ai vu sur euh, Le Figaro, parce que je regarde de temps en temps, je, je sais que c'est un, un journal qui est pas du tout, euh, <rire> tout partial, non, bien sûr que non. Enfin bon, J'ai bien regarder les commentaires des gens quand même, parce que ça, ils ne peuvent pas tricher. Il euh, y a quand même des gens qui sont pour. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il euh, y a des gens qui trouvent que l'autre, là, il a raison de dire ça. Enfin, bref. Alors, la réaction des gens. Oh, euh, bah, dites voir, carrément, destruction est mort. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est la réaction des gens. Moi, je me demande si ce n'est pas plutôt ce qui va arriver dans les prochains mois. Bon, on va regarder. On va essayer de se recentrer. Alors, quel est plus là qu qu'est-ce qu que ça va entraîner tout ça Bon, vous bah, voyez, vous avez encore le poison, là. Ça fait deux... En fait, je sors les cartes de la même façon, euh, mais différemment. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais l'eau, la carafe d'eau. Et en face, j'avais euh, l'espèce le, d'hôtel, là, l'église. Et bien, bah, là, j'ai le, le poison, carrément, avec euh, l'illuminati, là. Bon, OK. Les requins, ouais, on est d'accord. Et le loup, bon. Bah, les requins, qu'est-ce qu'ils font Les requins, ils mangent, hein. Ils dévorent les petits poissons. On est d'accord donc, donc, donc, ils vont faire tout ce qui est en leur possible pour faire passer ce, cette foutue loi d'une façon ou d'une autre, à mon avis. Ouais. Alors, il y a quand même une alliance. Alors, il faut faire attention parce que là, je suis sur les histoires de loi. Donc, est-ce que c'est euh, les députés qui vont faire alliance faire attention. On va regarder ce qu'il y a dessus sur cette alliance. Ah, il y a la prison, là. Et la fiole. Alors, est-ce qu'il est parti tout de suite au résultat, lui Je me demande. Hein. Pourquoi j'ai la prison, ici La sorcière. Ouais, bon, d'accord. Bon. Donc, pour moi, il va y avoir une alliance. Vous voyez, c'est plutôt l'Assemblée, ça. Hein, c'est euh, plutôt l'Assemblée nationale au risque de faire alliance, là. Pour mettre, quelque part, les gens... Euh, pour les emprisonner, si vous voulez. Pourquoi je dis ça c'est pas les méchants qui vont aller en prison. Ben, je pense pas parce que j'ai la sorcière. Et la fiole. Bon. Donc ils vont s'arranger d'une façon ou d'une autre. Euh, ça va accélérer l'âge. La cascade d'eau. Pour moi, ça peut être la, la chose qui accélère. Ils vont accélérer les histoires de, de maléfices. Ok. Alors, comment ça va réagir tout ça si cette loi elle passe Et j'ai bien l'impression qu'elle va passer. Alors, la réaction du peuple. On va voir un peu. Alors le pass QR code, on est d'accord, hein, le pass ou le passe, enfin bon, comme vous voulez. C'est les questions d'identité, hein, c'est vraiment le QR code. Hein, vous l'avez ici, hein, le reflet avec le QR code. Hein, vous avez des informations qui sont données. Donc euh, oui, le, celui qui va contrôler euh, vos, vos papiers, ben, il sera tout de vous, quoi, presque. Hein. Et là, alors là, on a une dame, le français moyen, on va dire. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui vont se laisser avoir. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont réagir Alors, il y en a qui vont faire face à l'ombre. Et il y a la perversité ici, ou le diable. Donc, en fait, il y en a qui, qui préféreront finalement être confinés. Et ça, ça peut être cette femme-là. Cette femme il y en a qui vont préférer, en fait, faire face à leur à, la, à leur peur ou à leur ombre, ici. Qui préféreront vraiment se dire, ben moi je m'en fiche, je fais plus rien. Plutôt que de céder à, à la perversité. Hein, la, la, cette dame-là, elle est intéressante, son expression, parce que regardez, elle croise les bras quand même. Elle, donc elle là, autant il y en a qui vont dire, ok, on le fait. Autant elle, elle, elle dit, elle en croise les bras, elle dit, bah ben non, pas moi. Donc euh, sur trois cartes, j'en ai deux qui sont vraiment plutôt pour et une contre. Ouais, donc il y a un tiers de résistance, je dirais, à vu de nez comme ça, intuitivement. Allez hop, on va mettre 30%. Donc il y en a, bah bof. Alors, il y a quand même un décès là, on va voir ce que c'est. Ah ouais, attention, hein. Attention à ceux qui ne voudront pas voir la réalité. C'est... C'est dangereux pour vous, hein, avec la coupe. Cette coupe. La coupe, c'est la fiole, un peu, si vous voulez, hein. C'est pas le Saint Graal, hein. Attention, hein. C'est un faux. C'est une fausse coupe, ça, hein. Bon, pour l'instant, j'ai pas la réaction des gens. J'ai simplement le fait qu'il y en a qui vont céder comme d'habitude et il y en a qui vont rester sur leur position. Mais est-ce que ça va mettre le faux aux poudres, cette histoire? Euh... Je ne sors pas tout de suite. Euh, est-ce que je garde ce jeu-là oh ouais, on va garder ce jeu-là. Alors, est-ce qu'il va y avoir quand même le feu aux poudres si le passe-passe Ah bah ben, c'est la fin du homme. C'est la fin du homme. Vous l'avez ici, hein Vous voyez En fait, il faut peut-être en passer par là. On va essayer de voir quand même. Alors, qu'est-ce que ça va entraîner On va mettre euh, trois cartes. Pour ne pas trop se perdre dans les détails. Alors, le feu, l'argent, et face à l'ombre. Bon, il y a quand même les histoires de feu, là, hein. on est d'accord Bon, il va y avoir beaucoup de corruption, donc je vous dis, hein, ça va être vraiment les corrompus contre les non-corrompus, on est d'accord, mais l'argent, l'argent n'achète pas tout. Donc, il y en a qui vont se laisser acheter, on va dire, les, les collabos, si vous voulez, hein. et puis il y en a d'autres, quand j'ai dit, hein, est-ce que ça va mettre le feu aux poudres bah, Vous avez la réponse, hein. Parce que si on met les cartes comme ça, il euh, y en a qui vont faire face au danger. Il hein. y en a qui vont faire preuve de courage. Pour moi, ça, c'est le courage. On fait face à l'ombre. Hein, J'aime bien le jeu saga parce qu'il y a des trucs sympas. Voilà, la lumière et le feu. Il bah, y en a qui vont quand même se réveiller. Bon, ça, c'est bien. Voilà. Les gens qui préfèrent finalement rester chez eux, ils s'en fichent. Mais ne cèdent pas. Et là, l'argent. Ouais, l'argent avec la, les épines quand même. Ils ne pourront pas tout acheter. Hein. Il y a vraiment euh, la question de corruption, là, pour moi. Parce qu'il y a les épines. Hein, donc, euh, la corruption, elle est bien là, quand même. Mais il y a aussi des gens courageux qui ne vont pas se laisser acheter. Et je vous dis, il y a le feu. On va essayer de recouvrir un petit peu par là. Donc, est-ce que la question, c'était, est-ce que ça va mettre le feu aux poudres La réponse, c'est oui. C'est oui. Donc, moi, je suis pour qu'il passe. Si c'est la seule façon, je suis pour, parce qu'il n'y a comme ça, vous voyez, après il y a le soulagement. En fait, ils sont dans leur dernier retranchement, là. Euh, on va prendre la Bastille, quoi, c'est euh, aussi ça un petit peu qu'elle me fait penser, hein, parce qu'on a quand même le feu, la lumière et le, le château fort. Bon, bah c'est la prise du château fort, hein. Voilà. Les dernières, le dernier rempart, c'est le dernier rempart, voilà. Chemin escarpé s'il s'en Et la bagarre. Bon, bah écoutez, quoi dire de plus Les cartes sont bien sorties. Tiens, j'ai acheté un nouveau jeu. Je vais aller vous le chercher parce que du coup, je ne l'ai pas là. Je reviens tout de suite. Voilà, alors j'espère qu'il va vous plaire. C'est un, un peu un jeu, euh, comment dire euh... vous savez, Je vais vous montrer, ça sera plus facile. Un jeu spirituel, voilà, cherchez le mot. C'est ce jeu-là, je trouve très beau, j'ai craqué, voilà, je l'ai vu, ben, bon. C'est l'oracle des artisans de lumière. Je me suis dit que dans les six prochains mois qui vont être difficiles, eh bien, euh, nous, les artisans de lumière, c'est bien aussi les moutons noirs, mais enfin, bon, les artisans de lumière, c'est pas mal aussi. On travaille pour la lumière, hein, comme vous le savez. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous donner de temps en temps une petite carte pour... Euh, encore un truc dedans, là, on va l'enlever. Pour nous permettre de garder le moral. Hein Donc je me suis dit que ce serait bien. Voilà. Alors je ne connais pas toutes les cartes. Pour ça j'ai le petit livre à côté. Donc je vais me permettre de tirer une carte pour nous. vous avez vu, en plus, il y a la tranche dorée. C'est vraiment un beau jeu. Alors, une petite carte pour nous soutenir dans le début d'année qui commence fort quand même sur les chapeaux de roue, là j'avoue que... Là, j'avoue que Caligula, il a fait fort, hein. franchement. Euh, là, euh, comment se faire détester en dix leçons Je crois qu'il pourrait écrire un livre. Hein. C'est parfait, là, on, il a vraiment tout ce qu'il faut. Je vous rappelle que Caligula, euh, j'étais inspirée quand j'ai choisi ce surnom. Euh, au départ, il était adoré, hein. Jeune, beau, euh, traînant tous les cœurs après soi. Enfin bref, c'est pas lucide, mais enfin bon, c'est était vraiment... Euh, adulé par le peuple et même par l'armée aussi et qu'il a mal fini bon alors enfin vous connaissez peut-être son histoire aussi avec ses soeurs n'est-ce pas bon on va se reconcentrer sinon je ne sais pas ce que je vais vous sortir alors un conseil pour nous je vais peut-être pas regarder la coupe hein, parce que je voudrais regarder qu'une carte oh, il est vraiment magnifique ce jeu regardez il est comme il brille superbe puis en plus il y a un beau soleil alors une petite carte pour nous Sixième rayon du dévouement. Bon, alors, attendez, faut que j'aille lire, là, parce que, du coup, euh, c'est la 43. Alors, sixième rayon du dévouement, c'est quoi, ça Donc, alors, le... non, non, non, non. alors, ça accorde les qualités de persévérance, de concentration inébranlable et d'intensité des sentiments. C'est le don de la force de bouger des montagnes avec, avec notre volonté pour ce que nous aimons. Lorsqu'apparaît le sixième rayon du dévouement, votre guidance vous explique que même si vous ne semblez pas avoir beaucoup de pouvoir en ce monde maintenant, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. L'archange Uriel vous aide à recevoir la bénédiction du sixième rayon maintenant. Bon, donc en gros, ben ça veut dire que, ben que si on ne semble pas avoir beaucoup de pouvoir, c'est nos convictions qui vont vaincre les obstacles. Donc c'est pas mal quand même. Alors attendez puisqu'ils nous font tout un blabla. Euh, alors qu'est-ce qu'ils nous disent encore Voilà, accroître la, la foi dans les principes, faire confiance encore une fois dans le pouvoir des convictions. Bon. Vous serez capable de reconnaître et d'apprécier la force extraordinaire qui est en vous et de vous rendre compte que vous avez assez de volonté pour continuer à œuvrer dans le sens de vos rêves et à surmonter. N'importe quel obstacle jusqu'à jusqu réussir par la grâce divine. Le sixième rayon vous rappelle le pouvoir de l'amour qui peut conquérir absolument tout. Donc c'est la fondation du dévouement spirituel authentique. C'est aussi le pouvoir de supporter les le fardeau, de surmonter les obstacles, de concrétiser toutes sortes de belles visions dans un monde qui nous assure parfois dans un premier temps que notre rêve n'est pas possible. Bah Écoutez, c'est bien la situation, parce que pour l'instant on est bloqué. On va l'être de plus en plus, hein. on va pas se raconter d'histoire. Hein. Vous avez vu ce qui est arrivé en Autriche. Si vous savez pas, vous pourrez regarder. Hein Vax obligatoire à partir de 14 ans, et puis euh, euh, Et puis si vous voulez pas, eh ben c'est euh, euh, comment on appelle ça une, une amende de 3000 euros et des brouettes. Hein. Bon, c'est rien du tout, 3000 euros, n'est-ce pas, on peut tous se payer ça, hein. Et puis contrôle par les policiers. Enfin bref. Bref, donc, euh, bon, il va falloir s'attendre quand même à des amendes, à ce genre de choses. Mais cette carte-là nous rappelle que on peut quand même supporter les fardeaux, les fardeaux, décidément, et surmonter les obstacles. Dans un monde dans lequel, pour l'instant, notre rêve n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre Alors ça, c'est intéressant. Ils disent que la difficulté avec le sixième rayon, c'est de ne pas devenir si ancré dans vos convictions, dans vos convictions que vous en devenez fanatique au point de juger les autres parce que leurs convictions sont différentes. Vous pouvez être inébranlable par rapport à votre propre système de croyance, tout en respectant le fait qu'il y ait autant de chemins qui mènent à l'union avec le divin que d'individus sur terre, et qu'il existe une infinité de voies par laquelle l'univers vous appelle à être dans l'amour et votre demeure. » Bon, Donc ça veut dire aussi que euh, il va falloir faire attention, euh, parce que là, ce que l'autre veut, c'est la division, hein. Et s'il si veut nous, en fait, euh, imposer une confrontation entre deux catégories de la population, ce que j'ai malheureusement vu en astrologie, j'ai peur qu'il y arrive. Donc, euh, bah nous, il va falloir qu'on qu reste neutre, quoi. Il ne faudra pas qu'on rentre dans ce combat-là. Voilà. Donc, si les autres euh, veulent nous taper dessus, ma foi, c'est leur problème. Par contre, nous, il faudra vraiment qu'on reste tolérant. Donc, euh, bon... Je ne vais peut-être pas tout vous lire quand même parce que c'est un peu long. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous êtes ici pour faire briller votre lumière. Donc, contentez-vous contentez de vivre votre vérité, de faire confiance aux convictions de votre cœur et dévouez-vous à l'amour. Donc, il ne faut pas perdre confiance. Hein. On est dans la vérité. Et ben on, on reste avec nos croyances, euh, notre idéal. Euh, voilà, notre sixième rayon du dévouement. Bon, pas mal. Espérons que cette carte-là va vous aider. Continuons à croire en un monde meilleur et à avoir confiance en nous. Parce que on sait qu'on a raison. Hein on va pas se mettre ce truc dans les veines, hein c'est vrai, vraiment du poison. Bon, voilà, comme d'habitude, ma vidéo, elle fait euh, 33 minutes, 34 minutes. Hein bon, ben, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, euh, on a compris ce qu'il veut et on sait maintenant ce qui va arriver. On va demander quand même, est-il fou Non, attendez, il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'il fallait que je regarde s'il si, euh, euh, avait ses chakras qui tournent. Euh, Caligula, hein, les chakras, vous savez qu'on en a, hein, euh, euh, voilà, donc, euh, du coup, je ne sais plus si on en a 6 ou 7, bon, <rire> excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, <rire> bref, on a des chakras, on va dire, il semble qu'on en a 7, bref, vous, vous irez regarder dans la communauté, du coup, j'ai oublié un peu toute la théorie des chakras, mais je sais qu'ils sont importants, alors, est-ce que Caligula a des chakras qui tournent Attendez, il faut que je pousse mon, mon téléphone parce que du coup, ça le gêne. Voilà. Euh, alors, est-ce que. On va, on va le refaire au départ. Est-ce que Caligula a des chakras ah, Du coup, vous, vous le voyez de travers le pendule. Bon, moi, je le vois. Euh, je le vois comme il faut. Alors, je peux vous dire que pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a des chakras qui tournent Pour l'instant, il me fait plutôt, euh, oui, euh, pardon. Il me fait plutôt de haut en, haut en bas. Est-ce qu'il y a des chakras qui tournent Caligula. Je parle de lui, hein. Bah, mon pendule, il bouge même pas. Alors, j'ai l'impression que pff, il n'a même pas de chakra, ce type. Il n'y a rien, quoi. Bah ben, il a rien. Bon, ok, il n'y a rien. C'est ni oui, ni non, c'est y a rien, quoi. Donc, il a pas de chakra, en fait. Je crois que c'est la, la, la, euh, la, la réponse. Il bouge pas. Euh, est-ce que c'est euh, un reptilien si On va, on va s'amuser deux secondes, si vous êtes encore là. Est-ce que euh, est-ce que Caligula est un reptilien Je fais attention de ne pas faire trop bouger le, le pendule. Alors, est-ce que c'est un reptilien Ah, déjà, il a l'air de davantage bouger. Il faut que je me teste, parce que... ne faut pas que je le fasse bouger pour... Euh, euh, voilà. De façon consciente. Alors, est-ce que Caligula est un reptilien Alors, oui ou non Bon, vous je, sais, vous, je sais pas, mais moi, euh, il est plutôt en train de tourner. Ouais, un méchant. Ouais, bah là, il s'accentue. Hein. Quand je dis, je dis un méchant, là, c'est que... Parce qu'il paraît qu'il y a des gentils. Hein. Mais lui, euh, c'est carrément un méchant, là. Alors, est-ce qu'il veut tous nous détruire Je pense que je peux continuer dans la lancée. Est-ce qu'il veut nous détruire Vous avez vu comme il accélère Je ne pas vous prier dessus. Est-ce qu'il veut nous détruire Bon, bah écoutez, hein, réponse claire et nette. Oh là là, il va nous faire une hyperbole. Je vous assure que je bouge pas la main. Bon. Donc, on est gouverné par un non-humain. Voilà. Si c'était encore à, à prouver, alors, euh, est-ce que j'y crois? Bah oui, peut-être bien. Hein. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont plus humains que d'autres. Oui, pareil, qu'on vient de, de planètes. C'est bien possible. C'est bien possible. Et que euh, les, en fait, les vrais êtres humains sont des gens qui viennent des étoiles et qui ont beaucoup d'empathie. Et on a nos chakras, nous. Par contre, les gens qui sont pas humains, bah, ils ont pas de chakras. Voilà. Ils n'ont rien. Donc, qui, forcément, ils n'ont pas d'empathie. Bon, ok, allez, sur ce, j'espère que vous avez, ce tirage vous a intéressé. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, je les lis tous. Hein. Euh, alors ceux qui sont enlevés, je vous ai déjà expliqué, hein, c'est pas forcément moi. Et puis j'essaie de vous répondre. En tout cas, merci beaucoup de me suivre et à bientôt. Au revoir.